Donc bah, bienvenue hein, à, ce, à ce live retour d'expérience Adobe Summit 21. On va décider qu'on le commence ce live. On peut le lancer. Ouais, lui. ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, alors avant, avant de commencer quand même, euh, je, vais, je vais vous présenter euh, succinctement, euh, pour ceux qui a priori ne vous connaîtraient pas ce dont je doute, mais bon après ce sera une présentation courte et donc forcément imparfaite. Euh, donc toi Yann, tu es euh, full stack marketer. Hein, C'est <rire> es sûr, sûr c'est comme ça maintenant que, que tu te présentes et à la tête Absolument. du média Visionary Marketing euh, toi ton côté Nicolas tu es euh, consultant spécialisé depuis toujours dans la ludification l'innovation et les technologies numériques, tu viens de sortir aussi ton euh, ce que tu nous disais euh, là il y a cinq minutes ton premier bouquin, hein. d'ailleurs ce sera quelque chose d'intéressant à raconter une autre fois euh, oui, que je, je trouvais que cette nouvelle impression euh, version 21 e siècle à compte d'auteur au travers d'Amazon et tout c'est quand même vachement intéressant bon, on va faire une interview sur Visionary Marketing surtout hein, ouais. parce que c'est indispensable. Euh, euh, donc vous avez participé tous les deux à cette édition euh, 21 euh, Adobe Summit. Euh, normalement, c'est... Euh... C'est un, un, un événement qui est totalement dédié au, au marketing digital. D'habitude, euh, il est en présentiel. Toi, Yann, je, si je me souviens, tu, tu, tu, tu étais venu deux fois, au moins deux fois euh, déjà sur cet event euh, qui a lieu oui. d'habitude à, à Londres. Là, cette année, restrictions sanitaires obligent, bah, ça a été 100% euh, euh, numérisé, digitalisé, euh, avec un nombre impressionnant de sessions, donc 400 sessions. Mais, cela dit, en présentiel, c'est à peu près les mêmes, les mêmes volumétries, hein, mais là, c'est quand même 400 sessions des dizaines d'invités prestigieux, euh, et tout ça qui est quand même intéressant euh, par rapport à, à la version présentielle, même s'il y a ce côté euh, interaction euh, qui est un peu moins naturel entre guillemets, mais tout ça est en replay. Donc ça c'est quand même le côté un peu positif, donc ce qu'on va aborder quelque part euh, pourra être retrouvé euh, en, en replay. Donc euh, cet événement euh, euh, qui a eu lieu la semaine dernière euh, vous ont permis de… de, de, de d'appréhender un nombre de contenus assez important, et puis de, de, du coup de dégager un peu les grandes tendances marketing que vous pouvez imaginer autour de ce qu'on a, qu a découvert. Alors, ça va de l'IA, la personnalisation, les first party data, le monde d'après sans les cookies, le futur du digital, qu'est-ce qu'on a noté encore Les flocs, l'expérience client, bien sûr. Euh, beaucoup de choses. Alors, on n'a quand même que 20 minutes, alors c'est... Ça va être assez dense, il y a quand même il y a beaucoup de choses à traiter. Euh, et on va essayer de tenir des 20 minutes. Moi, si je peux, je vais essayer euh, de euh, récupérer les questions pour faire un petit peu le dispatch des questions qui seraient posées euh, à la fin de la session. Et puis, ben, euh, Yann, ce que je te propose, c'est de, de, de, de, de commencer, si tu veux. Bon, ouais. toi, tu, tu, tu voulais commencer sur le cookie laisse je crois. Oui, absolument. Moi, je vais revenir... Euh sur, euh, sur le, le summit à la fin en fait, de ma présentation. On a découpé ça en trois morceaux. À chaque fois, on va se passer la balle avec Nicolas. Et on va voir, en fait, on devrait, on devrait se retrouver à peu près sur les mêmes sujets euh, qui vont forcément tourner autour de la personnalisation, qui était le thème principal de l'événement. Et, et moi, j'aimerais bien revenir d'abord en premier, premier lieu, premier, première partie de cette présentation sur… Euh, ce monde sans cookies qui est en train de se préparer. Alors, monde sans cookies, hein, comme vous, vous le savez, on va faire un, un, petit, un petit résumé euh, des épisodes précédents. Le RGPD qui s'est mis en place euh, en 2018, enfin, du moins, qui a essayé de se mettre en place en 2018. Euh, et, et depuis ce temps, euh, quelques, quelques, enfin, beaucoup d'entreprises courent un peu comme des poulets sans tête pour essayer de le mettre en place et d'essayer de faire en sorte euh, que ça fonctionne correctement, puis des directives sur les cookies qui sont renforcées de plus en plus, il y a eu la première en 2012, il y en a de plus en plus compliquées, jusqu'à la loi e-privacy qui devient aussi euh, elle plus contraignante. On l'oublie souvent, il n'y a pas que le RGPD aux États-Unis, il y a le California Consumer Privacy Act de 2018 aussi, et qui réclame exactement les mêmes chose. Même. Exactement la même chose, hein, le droit de connaître les informations personnelles qu'on collecte sur vous, le droit à l'oubli sur ces informations, le droit d'opter euh, de faire un opt-out et le droit à la non-discrimination euh, qui va se voir. Euh, donc, ce monde sans cookies s'est renforcé en fait euh, au fur et à mesure euh, des années euh, par l'introduction de nouveaux navigateurs. Le, le peut-être le plus marquant ça a été Safari pour les utilisateurs euh, d'Apple. Euh, mais il y a eu aussi Firefox, pour ceux qui l'utilisent. Il y a Opera, qui est pas mal aussi, d'ailleurs, que j'utilise là en ce moment même, d'ailleurs. Euh, qui sont tous des navigateurs assez proches de, euh, des utilisateurs et de, et de la donnée personnelle. Et qui se sont mis en place au fur et à mesure pour bloquer euh, la collecte euh, des cookies, des cookies, ce qu'on appelle les cookies tiers. Hein. Donc je répète brièvement pour tous ceux qui ne connaîtraient pas bien les cookies de session, sont les cookies qui sont propres à l'utilisateur sur une session. Ceux-là sont autorisés. Les cookies d'analytique, qui sont donc propres à la mesure de l'audience sur un site, même s'ils sont tiers, sont, sont autorisés. Et puis, il va y avoir les cookies, les cookies tiers qui, eux, euh, vont être interdits. Et alors, coup de théâtre en 2019, c'est nos amis de Google qui ont annoncé la fin également. Euh, de, euh, du cookie sur, euh, euh, sur Google Chrome et donc on va y arriver euh, dans, la, dans ma deuxième partie et je vais passer la parole entre temps à Nicolas pour sa, pour sa partie aussi. Et on va arriver en fait à cette solution qui a été inventée par euh, Google qui s'appelle le Flock. Voilà. Super. Ouais, mais merci en plus d'avoir parlé de, de ce qui se passe en Californie parce que régulièrement j'entends avec mes clients internationaux oui en Europe vous êtes quand même super compliqué avec ce GDPR et tout ça, mais attendez, <rire> il n'y a pas que nous. C'est vraiment quelque chose quand même qui est assez international et on retrouve à peu près les mêmes règles, surtout dans des pays comme les États-Unis et en plus en Californie. Donc, Alors moi, bien sûr, j'ai choisi de parler de, de, de l'IA et de l'intégration de l'IA dans ces produits parce qu'il y avait beaucoup de conférences lors de l'Adobe Summit justement sur, sur l'IA et sur la personnalisation. Comme, comme Yann vous l'a dit, la personnalisation, c'était vraiment l'un des, des sujets phares. Mais c'est vrai, si on peut dire, le dénominateur commun de, de ce Summit, ça a vraiment été autour de la data et autour de justement de, de cette utilisation de la data. Et quoi de mieux que de voir qu'aujourd'hui, l'IA est intégrée dans presque tous les produits. Euh, L'IA s'est intégrée de manière indolore. Ceux qui utilisent LinkedIn, qui nous suivent, vous, vous avez vu que l'IA vous suggère aujourd'hui régulièrement des, des réponses aux, aux messages que les gens peuvent, peuvent vous adresser, qui vous fait donc gagner énormément de temps. Et là, donc, on est parti, en tout cas, au niveau de l'Adobe Summit, sur cette conférence sur le marketing basé sur les comptes automatisés en B2B, sur comment l'utilisation de l'IA à l'intelligence artificielle peut nous aider et nous faire gagner du temps pour classer les comptes clients en permettant une automatisation du marketing. Depuis 96 que je suis impliqué dans l'IA, euh, ce que j'ai toujours voulu euh, faire savoir, c'est que l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour augmenter l'humain. Et là, on est vraiment dans, ce, dans cette notion et dans ce cas de figure. Euh, L'intelligence artificielle avec le machine learning qui va permettre d'apprendre euh, au fur et à mesure de l'utilisation de, de, des logiciels. Et donc, Adobe a réussi l'intégration de l'IA pour justement permettre euh, aujourd'hui euh, à aider les professionnels à offrir un service optimisé pour ses clients. Donc on va se retrouver avec une expertise client qui est renforcée et un lien entre la marque et le consommateur qui est également renforcé. On va faire de l'automatisation, mais de cette automatisation de manière intelligente qui va faire du classement de, de comptes et qui va permettre à l'utilisateur de gagner du temps et d'être plus performant et d'optimiser sa relation avec, euh, avec le client. Donc je vais repasser la parole à Yann Alors, qui va ben, moi, moi. Je vais, je vais, je vais oui. quand même dire un petit truc parce que euh, un des moments forts aussi c'est les SNIC euh, pendant, le, pendant, le, pendant le Summit et euh, ce qu'on voit depuis plusieurs années justement c'est que euh, la plupart des nouvelles fonctions qui sont introduites au travers de, de ces fameux SNIC qui viennent des laboratoires pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est vraiment un peu l'effet waouh euh, des, des, des fonctions qu'on va voir apparaître dans les, dans, dans, dans les solutions euh, euh, l'année suivante ou, ou, ou l'année encore après. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces sneakers, maintenant, euh, bah, ils sont basés sur l'IA, euh, la plateforme IA Sensei euh, d'Adobe et donc c est, c est, on voit vraiment que c'est euh, un mouvement de fond. De de de de... Absolument, absolument. Ah, tu as, as complètement raison et j'allais en parler dans la prochaine en fait, parce que je vais parler surtout de l'expérience client et donc de cette expérience client en fait, c'est là où on voit que l'IA était encore plus mis dans, so dans leurs produits Marketo Engage, ouais, ouais, ouais où justement l'IA est, est là, et c'est la tendance, complètement raison, de, de ce snic avec les sept ou 8 exemples qu'on a eus, qui sont vraiment incroyables. Ouais. Donc excuse-moi Yann, j'étais un peu dans ta lancée, mais... Ah, euh... Pas de problème, on aime bien l'IA, hein. les sujets qu'on traite ouais. depuis longtemps, enfin, moi j'ai commencé ma carrière là-dedans, à chaque fois ça me fait un peu marrer. Mais... <rire> C'est tellement vieux, mais bon. Euh, parfait. Euh, oui, bah, oui, il y a de l'IA partout. Je pense qu'il faut s'y habituer et, et surtout, il y a beaucoup, beaucoup de différents types d'IA. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que l'informatique devient un peu plus intelligente. Il n'y a plus qu'à attendre que les marketeurs aussi euh, suivent le mouvement. Euh, alors... Euh, donc on a, dit, euh, voilà, on a parlé de ce cookie less world, ce monde sans cookies hein, qui a été annoncé en août 2019 par Google et qui a annoncé également la création d'un euh, nouvel outil pour remplacer euh, ces cookies euh, qui s'appelle euh, Flock. Alors Flock, ça veut dire euh, Federated Learning of Cohorts, un truc comme ça, hein, c'est ça, l'apprentissage fédéré de cohorts, un truc en genre. Voilà. En français. Pardon C'est les clusters en français, les coureurs. Les clusters, oui, donc, on va peut-être éviter les clusters, euh, Nicolas. <rire> <rire> euh, c'est quoi Donc, oh, floc aussi, pour, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, ça veut dire aussi troupeau, donc c'est très sympathique. On est comparé à des troupeaux de moutons. En gros, le, le principe est simple vous allez visiter des sites. Euh, ce qui se passait avant, c'est que vous aviez un cookie qui allait sniffer tout ça et qui allait vous envoyer ça sur un serveur et qui manipulait toute l'information pour pouvoir ensuite vous faire du retargeting et savoir que si vous étiez allé voir tel site et fait telle chose, on allait vous faire tel autre. Et donc, ça permettait de créer des scénarios. Et bien, Avec ces flocs, la logique est un peu différente puisqu'on ne suit plus théoriquement l'utilisateur, on suit des cohortes d'utilisateurs. En fait. L'information, donc, elle est toujours stockée, hein, je vous rassure, il n'y a pas d'opération du Saint-Esprit. Vous allez visiter euh, des... Euh, donc, vous allez voir un historique Internet, vous allez voir le, le site d'Amazon, vous allez voir les produits Apple sur Amazon, on sait que vous êtes un fan d'Apple, vous, euh, vous allez faire du vélo chez Decathlon. Euh, et là, pour le coup... Je me permets de faire un petit peu de publicité à Hervé Vincent qui a fait une, une newsletter chez Camilab que je recommande vivement, qui est vraiment extraordinaire sur le flock et qui résume ça de façon très, très sympathique et très bien. Et donc, en fait, euh, on va conserver euh, ce, cette information qui va être euh, ensuite euh, non centralisée. Ils appellent ça un SIM hash. Donc, centraliser cette... non centraliser cette... Euh, Cohorte sur votre navigateur. Ces données restent dans votre navigateur. Bien entendu, ce navigateur, c'est Chrome, puisque vous avez le pyjama Google des pieds à la tête, sauf moi, bien entendu, qui n'utilise ni Google pour le moteur de recherche, ni pour le navigateur. On y reviendra dans une seconde. Et euh, le fait est que si vous avez un nombre suffisant dans une cohorte, euh, eh bien, euh, cette cohorte est anonymisée et elle est le profil est caché dans la foule, donc en fait, on ne sait pas que c'est Madame Michu qui habite 5 rues du coin de la rue qui tourne à Bordeaux, mais on sait que c'est une ménagère de moins de 50 ans qui achète du dash sur Amazon. Voilà. Euh, et, et on ne sait pas laquelle. Et elle peut habiter Bordeaux ou elle peut habiter ailleurs, on ne sait pas. Enfin théoriquement. Théoriquement, parce que tout ça, en fait, est gardé sur un... un donc bien entendu sur le navigateur qui appartient à Google, bien entendu, et euh, qui, est, euh, qui va aller chercher un, un serveur qui s'appelle Anonymity Server ah Finalement, l'information est quand même passée à un serveur, pas de chance. Donc oui, l'information est passée à un serveur, elle est anonymisée, elle est regroupée par cohorte. Certainement, paraît-il, on ne peut pas revenir euh, à la personne, sauf qu'il y a quand même la possibilité d'aller interroger ces données au travers d'API de, euh, de, bah de, JavaScript, hein, il suffit d'aller appeler court euh, entre parenthèses, et euh, vous pourrez aller chercher euh, bah, des informations. Par exemple, c'est ce que nous dit Hervé, il postule sur un, chef de projet, un, un poste de chef de projet, mais il est dans la cohorte du 2435, aïe, aïe, aïe, profil heavy metal et porno, on ne prend pas. Voilà. Bon, voilà un exemple. Donc, ce que nous dit euh, Hervé, c'est que, à juste titre, euh, on a remplacé un mode de tracking par un autre, qui plus est, un mode de tracking qui était universel et qui pouvait bénéficier à plein d'acteurs euh, et d'éditeurs, comme Criteo ou comme d'autres, qui sont, notamment lui, en train de boire le bouillon, et on va remplacer ça par un système complètement euh, euh, fermé, et complètement, puisque ces cohortes en fait, on ne les connaît pas. Il n'y a que Google qui les connaît, et on va les remplacer euh, sur euh, sur ce système. Alors bien entendu, une seule façon de se protéger de cela, euh, c'est pas utiliser Google et de ne pas utiliser Chrome surtout. Et là, je vous recommande Opera, Firefox ou Safari. Et puis, si vous avez un, un de ces un de ceux-là qui se met à vous traquer, eh bien, vous changez rapidement. Mais Ceci étant, je voudrais quand même, et je vais avant de passer la parole à Nicolas à nouveau, insister sur une chose, parce qu'on dit toujours du mal des GAFAM, on aime bien en France, on en est les plus gros utilisateurs et on adore leur dire du mal. Mais il y a le site CookieBot qui nous a fait un super boulot. Euh, il est allé mesurer le, la conformité au RGPD. C'est un site de conformité au RGPD. Donc si vous voulez aller vérifier si votre site est conforme, et d'ailleurs je vais vous le dire, comment le mettre conforme, c'est très très simple. Vous enlevez tous les cookies tiers, et comme ça, vous pouvez enlever toutes les bannières toutes les bannières d'acceptation de cookies parce qu'il n'y en a pas besoin. On va y revenir. Il n'y en a pas besoin. Ouais. Et donc, si vous avez besoin, si vous voulez vous barder d'outils, euh, c'est la moyenne qui m'a été donnée par un client. La moyenne de cookies sur un site en France, c'est 20. La moyenne aux États-Unis, c'est 5. Un truc dans le genre. Je ne sais plus ouais. exactement, c'est l'ordre de grandeur. Hein, c'est ce qui m'a été donné par un de mes clients. Et alors, donc, Cookiebot est allé mesurer les sites des gouvernements européens qui traquent, probablement même sans qu'ils le sachent eux-mêmes, qui traquent les citoyens, notamment sur les sites, vous êtes assis, hein, vous avez mis la ceinture, sur les sites de santé européens. Alors là, maintenant, vous remettez la deuxième pouche de ceinture, c'est 89 des sites officiels gouvernementaux européens qui traquent les utilisateurs sur les sites de santé. Donc et là, pour, pour le coup, là, je si je ne suis, si suis pas très enthousiaste par rapport au tracking de Google, j'ai très, très peur du tracking gouvernemental parce qu'on ne sait jamais où ça peut passer. Oui, certainement, on est en démocratie. OK, pour combien de temps On ne sait pas. Donc, méfiance. Utilisateur, unite. Il faut voilà. cesser d'utiliser des outils où on vous traque. Et on va revenir parce que je pense que le market, pour le marketeur. C'est une bonne nouvelle pour les bons marketeurs, pas pour les mauvais. Bon là, je vais essayer de reprendre la parole pour, pour vous parler un petit peu justement de ce que Yann vient de vous dire. Parce que pourquoi il y a tous ces cookies Bon, les cookies d'autrefois, si je puis dire, les cookies d'aujourd'hui, c'est pour améliorer l'expérience client. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu au départ. Je ne sais pas si tu te rappelles, Yann, quand toi et moi, au départ, on a commencé, les cookies, quand on en a entendu parler, c'était ça. Et l'expérience client... Pendant ce pendant cette cette conférence, on en a énormément parlé. Alors là, je vais un peu parler d'un produit moi qui m'a impressionné dans la démo. Hein. Encore une fois, c'était c'était pendant la démo. C'était c'était Marketo. Alors Marketo Engage qui fait partie de la suite Adobe Experience Cloud, qui a vraiment optimisé cette cette expérience client à, à plusieurs reprises avec la gestion et l'accompagnement des prospects, le marketing des comptes stratégiques avec en plus de l'IA où on peut mettre dessus, comme, comme j'en ai parlé au départ. La personnalisation, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, si on ne personnalise pas une activité euh, marketing, euh, vous n'avez aucune chance de passer. Il faut vraiment que le marketing soit, soit, soit, soit, soit fait pour vous, en tant que bon, moi, pour, pour Nicolas Babin, c'est ça qui est important. L'interaction cross-canal, parce qu'il faut être présent partout, et ça c'est primordial. L'application de vente intégrée, et l'attribution et mesure des performances marketing. Parce qu'aujourd'hui, vous faites de la data, vous faites du digital, mais si vous ne, ne, ne mesurez pas euh, ce que vous faites, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, cette expérience client, elle a été vraiment bien traitée. Moi, j'ai trouvé pendant l'Adobe Summit, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et sur des produits quand même que l'on voit de, de plus en plus. Et ça, combiné avec ce que vient de vous dire Yann, et ce que va vous dire Yann maintenant, parce que moi j'ai terminé pour qu'on puisse tenir dans les 20 minutes, euh, c'est vraiment une optimisation qui a été quand même euh, un « eye-opener comme » comme on pourrait le dire en anglais. Donc Yann, je, je te laisse terminer sur ta dernière section et, et laisse-moi te je vais être très rapide. Je vais être très rapide, je le promets. Je ne suis pas d'accord, le marketing ne doit pas être fait pour Nicolas Babin. Il doit être pour chacun, non, je plaisante. Euh, le... On a vu ce monde sans cookies, qui n'est pas véritablement un monde sans cookies, c'est un monde simplement où on est en train de vous remplacer les cookies par autre chose. Moi, je, vais, je voudrais vous re, remémorer un article de, euh, de Mark Schaeffer qui, qui s'intitule « Why marketing is lost ?»« Pourquoi les marketeurs sont paumés ?» et où il nous dit, que, en substance, hein, que dans tous les, dans tous les domaines, euh, en gros, euh, la technologie est utilisée pour rendre la vie meilleure et que dans le marketing, les marketeurs se passent leur temps à utiliser la technologie pour embêter les utilisateurs. Et on voit là, avec cette histoire de floc, de cookies, de machin, il n'y a, a pas véritablement, euh, et, et, et Nicolas vient de le souligner, il n'y a pas véritablement la volonté d'améliorer une expérience, mais simplement d'aller traquer des gens. Et, et ça, c'est pas, pas bon, pas seulement parce qu'on veut traquer les gens, mais parce qu'il faut fournir cette expérience et que cette expérience, pour fournir une bonne expérience, vous n'avez pas forcément besoin d'aller vous casser les pieds avec 20 cookies. Apprenez déjà, marketeurs, à utiliser les données que vous ont gentiment confiées vos utilisateurs et vos clients pour les servir correctement. J'en ai ras le bol de voir des, des fournisseurs de tout poil, de tout pays, me redemander 15 fois mon nom et, et, et faire toujours la même faute d'orthographe. D'ailleurs, au passage, merci, c'est Gourvenec avec un R avant v Et bon, apprenez à connaître vos clients. Je crois qu'Information Builders disait que 1% des données étaient utilisées dans les entreprises. Apprenez à transformer d'abord, apprenez à, faire, à savoir ce que c'est une donnée, ce que c'est une information et vous verrez que 1%, bah, c'est déjà beaucoup. Si seulement vous étiez capable de les interpréter. Travaillez sur vos fichiers vos fichiers en propre, c'est ce dont va nous parler Nicolas dans une seconde parce qu'il faut qu'on finisse à l'heure, c'est travailler sur vos données en propre, vos first party data, celles qui vous appartiennent, attention, qui vous appartiennent, non, qui vous ont été prêtées par vos utilisateurs et qu'il faut que vous respectiez et vous les respecterez ces données, vous respecterez ces utilisateurs à partir du moment où vous leur donnez, vous leur offrez une valeur ajoutée et à partir du moment où vous leur garantissez que vous n'utiliserez pas ces données euh, à des fins qui ne sont pas celles qu'ils désirent. Et ça, c'est ça le vrai marketing. Euh, je pense Tout à que fait. La transition, voilà. comme tu le disais, est absolument parfaite. On dirait qu'on a répété ça. C'est incroyable, Yann. C'est vrai, non, on n'a pas répété, mais on est en face est super bien fait. Mais vraiment, je, je, je reprendrai donc là-dessus par rapport au data focus. Et, et c'est vraiment le, ça qui a été l'un des aspects super importants de, de, de ce Summit. C'est de comprendre justement que la donnée nous aide. Et, et, et donc, moi, j'ai assisté à une autre conférence qui était justement sur comment devenir data-driven, c'est-à-dire focaliser sur, sur la donnée. Et, et on nous a donné donc des, des, des astuces. Mais surtout, ce qui m'a super intéressé, c'est sur un sujet donc, euh, que, dont Olivier a parlé dans, dans mon introduction. C'est vrai que moi un de mes sujets, c'est la ludification en français ou la gamification en, en, en anglais. Et, et donc, là, on a eu une conférence justement qui a expliqué comment euh, devenir axé sur, le, le, sur la donnée à travers des exemples concrets autour du jeu, c'est-à-dire comment utiliser les mécaniques de jeu dans des situations non ludiques pour que justement on, on puisse avoir euh, une expérience client optimisée, fun, parce que même remplir un formulaire peut devenir fun si on veut le rendre fun avec des, des, angles, des angles de, de, de jeu euh, et, et qui vont permettre donc avec cette, cette donnée de, de, de mieux se faire connaître par, par, euh, par notre, euh, notre fournisseur et de nous fournir des données au bon moment, euh, à un moment où on est prêt à acheter, mais également euh, de nous donner des données qui ont un sens et qui sont pertinentes. Et c'est ça qui est incroyable, parce qu'aujourd'hui on est bombardé de, de plein d'emails, de plein de pubs, de plein de, de trucs qui nous énervent et qui, sur lesquels on n'arrête pas d'essayer de, de, de se désinscrire, qui ne sont pas GDPR friendly, comme on pourrait dire. Et donc c'était ça qui était très important, c'est de comprendre pendant ce summit comment cette donnée permettait aussi l'engagement et une meilleure expérience client. Donc, on est un petit peu dépassé, parce qu'on avait dit qu'on terminerait à, à, à 14h20, mais je pense que, au moins, la conversation était dynamique. Ouais, était, ouais, ouais, était, ouais. Alors, je ne sais pas, Olivier, que, que tu voudrais, comment tu voudrais qu'on qu termine, mais c'est vrai qu'il y avait non, ces... Bah, six en en six fait, en fait le mot de la fin pour, pour, pour chacun de vous, le, le, on a évoqué le, le marketing du futur. En, en, en voilà. synthèse absolue, qu'est-ce que ce serait, le marketing du futur, dans ce cas-là moi, moi, je dirais, le marketing du futur, on le connaissait il y a 20 ans. Il s'appelle « permission marketing ». Et Seth Codin nous a appris ça en 1999. Oui, c'est... Oui, euh, permission marketing, c'est 99. Et en gros, c'est quoi C'est il faut être poli, se laver les mains, dire bonjour et demander pardon. Voilà, demander s'il vous plaît. Il faut être gentil. Le, le marketeur qui est justement, qui, qui travaille à l'envers de ce qu'on nous a appris malheureusement dans, ces, dans nos écoles, où on nous a peut-être donner une vision déformée du marketing, pour moi, ce, cette vision-là, elle, elle n'a pas d'avenir. Elle n'a pas d'avenir parce que, sans arrêt, elle sera dans un jeu de chasse et de souris entre euh, le, comment dire, le, le contournement de la règle et la règle qui vient rattraper le contournement de la règle. Et au bout d'un moment, il va arriver euh, simplement euh, la chose qui est déjà en train de se passer, c'est la lassitude dont vient de parler Nicolas, de l'utilisateur et du client, euh, qui, alors que quand on lui a demandé s'il était euh, d'accord, ou mieux même si c'est lui qui l'a demandé, euh, et bien, le marketing devient non seulement agréable, facile, peut être ludique aussi, ça peut être interactif, et, et tout le monde y trouve son compte, on apporte de la valeur à son client, c'est aussi voilà, moi, je me permettrais de rajouter juste un point de tout ce que tu tout, tout ce dont tu as parlé, parce que tu as parlé de cette godine, et donc je suis obligé de parler de comment on fait pour sortir du lot. Et c'est ça justement qui va nous permettre avec des outils qui vont avoir, donc si je reprends euh, ce qu'on a dit depuis le début, euh, une, une optimisation par rapport aux cookies ou sans cookies et l'optimisation de l'intelligence artificielle, c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir du lot, parce qu'aujourd'hui, on a une pléthore d'offres qui fait que c'est très compliqué, on a tellement de canaux dix, de différents, on a tellement d'offres différentes, c'est très, très, très compliqué de pouvoir toucher le le, le consommateur final. C'est pour ça que je parlais je, moi je, je veux du marketing pour Nicolas Babin, parce que c'est ça qui m'intéresse oui, et c'est ça bien qui me d'acheter. Donc, tout ce que tu viens oui. de dire, tout à fait raison, avec un élément de plus comment sortir du lot. Voilà le marketing d'aujourd'hui et de bien demain. Je peux, encore une fois, j'abonde, hein, puisque de toute façon nous on ne on fait que du marketing non, du exact. bouche à oreille, donc euh, c'est notre, notre truc. Le... Effectivement, oui. Et pour pouvoir sortir du lot, faire du marketing du bouche à oreille, qui est le marketing de l'éthique et le marketing du respect, hein, je vois vers la, oui. la, la, la, la vidéo de, de World of Math Marketing Association. Euh, c'est aussi une manière de sortir du lot et de faire en sorte que ce soit le client qui vienne vous chercher, parce que du coup, c'est vous qui vous devenez désirable. Vous n'êtes plus obligé de l'interrompre, de lui casser les pieds. En gros, arrête de faire ce que tu fais et je vais te montrer ma publicité. C'est lui qui va venir demander, parce que vous lui apportez une valeur et c'est ça qu'il faut chercher. C'est ça, exactement. On peut pas être plus d'accord non. Donc, mais... le, le, le, le, le marketing du futur, en fait, c'est le marketing du passé, en gros. C'est ça que. Non, c'est le marketing de toujours. Le marketing, le marketing. Le non, marketing mais, du futur, non, néanmoins, carrément. néanmoins, néanmoins, quand même, le marketing. bien entendu, je pense que ces, ces règles de base que tu évoques paraissent essentielles, mais quand même avec une dimension supplémentaire, effectivement, que vous avez traité. Hein, c'est l'IA, les technologies qui sont associées, sure. de plus en plus de data. Bon, malheureusement, on, Enfin, on ne pourra pas contourner tout ça, il va falloir composer en fait, euh, des règles de bon sens avec tous ces afflux technologiques qui, euh, qui abondent en permanence. Les Je données, les clients, bon les, les fournisseurs, ils ont déjà les données, mais qu'est-ce qu'ils en font quand, que, quand, quand ta banque t'a appelé la dernière fois avec une, une, comment dire, une information pertinente, quand je passe dans un tunnel, je ne t'ai pas compris. – Oui, là, justement. on a du mal à Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. La mienne, est un petit peu plus « aware » que la moyenne. Mais, mais bon, ils ne le font pas véritablement… Ils le font de, de manière… De, ils le font en masse, ils ne le font pas forcément de façon, de façon bien personnalisée. Voilà. Ok, bon, eh ben, écoutez messieurs, euh, on, on a bien dépassé de 7 minutes là, déjà. Euh, je ne vois pas de questions dans les pas de ouais. non, le... Je ne vois, vois pas de questions dans le, dans, dans le, dans le, dans le fil. C'est un, un peu un, arrivé, donc... un long moment de solitude, on aurait, on aurait peut-être dû le faire sur… Euh... Oui, mais euh, c'est le... enregistré, on va, on va le rediffuser après. Oui, c'est super intéressant de toute manière. Donc, bon. euh, bah, un grand merci à vous deux. puis, euh, Et puis, euh, et puis euh, we stay in touch, comme on dit. Hein. Absolument. Ça marche Ciao. Allez, bye bye. Bye bye.